La Syrie, c'est ma patrie, donc c'est la, la, la place où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai vécu. La Syrie m'a tout donné, en effet, moi j'ai la, la part essentielle de ma vie je l'ai eue en Syrie. J'ai quitté le, la Syrie en fait en fin novembre 2000. 2000. J'avais euh, quatre sœurs, trois frères, ma mère, mon père, mes amis, des, des nièces et des neveux qui me manquent beaucoup. Si, le, si le, les grandes puissances voulaient intervenir, intervenir et mettre fin à la famine, à l'ignorance, à la pauvreté, ils pourraient le faire, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça sert leurs ça sert leurs intérêts. Ça sert leurs intérêts. C'est dommage, mais c'est la réalité. C'est ce qu'on voit.